Bonjour à tous euh, les amis, j'espère que vous portez bien. Alors c'est Gabiamo Junior, nous voulons simplement donc ce matin continuer donc la vidéo sur les variables en programmation Python. Déjà nous avons vu hier la première partie, ça a duré 14 minutes, donc j'espère que les personnes qui ont bien demandé les vidéos sur la programmation, et là nous commençons sur les bases, donc j'espère que ça vous a servi, nous allons continuer donc aujourd'hui, hier nous avons vu les variables, nous avons beaucoup parlé des chaînes de caractères, comment stocker des variables aléatoires, des chaînes de caractères dans des variables. Et aujourd'hui on va utiliser également des entiers, comment stocker des entiers dans des variables. Donc sans plus tarder, aujourd'hui nous allons faire une vidéo très brève. Nous allons faire des exercices comment concaténer des chaînes de caractères avec des entiers ou des flottes Donc sans plus tarder, on va directement sur notre environnement de codage pour vous montrer comment ça se passe. Alors ici nous sommes donc sur notre langage, donc notre environnement de programmation. Moi j'utilise PyCharm comme je vous ai dit. Voilà. Donc on va essayer ici hier on a fait un exercice où... On référençait des chaînes de caractères dans les variables. Aujourd'hui, on va référencer des chaînes de caractères, mais également aussi hein, des entiers et euh, montrer nos résultats de voilà, euh, nos variables. Voilà. Donc, hier, je ne vous ai pas parlé de print. Print, c'est une fonction qui permet voilà, d'afficher un résultat. Par exemple, si j'écris si j'écris print, je fais une variable qui est égale à username. Je vous ai dit, c'est mieux d'écrire souvent les variables en anglais au lieu d'écrire des variables en français. Parce que si vous écrivez des variables en français, il faudra mettre des underscores à chaque fois. Imaginez que j'écris username, comme ça, j'écris username. Et voilà, je dis c'est égal à manger, par exemple. Je dis c'est égal à manger. Et je ne vous ai pas parlé de print. Print permet d'afficher le résultat Voilà d'un calcul d'une variable bien. Euh, voilà d'une autre fonction, donc quand je fais un print, c'est pour afficher un résultat. Si je fais print de ma variable username, ici comme ça, c'est pour dire, je veux qu'on m'affiche le résultat de la variable username, donc le résultat de la variable username doit être logiquement mangé, et donc vous venez ici pour faire run et voir le résultat, tester votre résultat, logiquement vous allez voir apparaître mangé. Donc, c'est que je n'avais pas précisé hier. Ici, vous voyez bien que ça fait run parce qu'on a printé notre résultat. OK. Donc, je reviens. Ici, on écrit OZNM, donc nom d'utilisateur. Voilà. Par exemple, je vais écrire MENU DE PATATE. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas écrire MENU DE PATATE comme ça. De patate, vous ne pouvez pas écrire ça comme ça. Parce que si vous le faites comme ça, il y a, voilà la convention de Python n'accepte pas. Il faudra mettre des underscores. À chaque espace parce que les espaces ne sont pas acceptés par le langage de programmation python donc vous mettez des underscores lorsque vous écrivez en français pour que voilà vous soyez dans les conventions ok donc on va, mettre, euh, exemple, patates, purée, voilà, on va mettre par exemple le menu patate purée voilà on va par purée de patates ok une purée purée de patates par exemple ici on va mettre par exemple purée de patates ok donc Maintenant, tout ça sont des chaînes de caractères. Je vous ai dit, pour écrire une chaîne de caractères, on ouvre les guillemets. Ok Donc, maintenant, on va écrire également aussi, voilà, référencer par exemple les entiers. On va dire par exemple purée de patate, le menu purée de patate coûte par exemple 10 000. Donc, on va écrire une variable voilà, euh, qui va être par exemple le montant. Donc, on va écrire montant en français. Ça, ok. Ça. Vous faites ça, montant par exemple est égal à combien 1000 francs. Donc, vous écrivez 1000. Maintenant, pour mettre 1000 francs, CFA, francs CFA, c'est une chaîne de caractères. Vous pouvez simplement mettre 1000 francs ici. Comme ça, en francs CFA. Ça écrit francs pas Voilà, et vous le collez à 1000 francs ici. Pour que je vois si c'est juste. D'accord, pourquoi ça n'accepte Ok, d'accord. Donc, vous écrivez francs CFA comme ça. Je vais recommencer. Vous écrivez franc cfa je vais le coller FCA a francs mais il faut mettre décalé la virgule parce que c'est pas ce sont euh, deux types de différentes natures donc il faut mettre la virgule voilà pour que ça affiche donc ça fait 1000 francs cfa donc le montant est de 1000 francs cfa donc là nous avons ici par exemple un entier mais je veux qu'on ait un entier totalement donc je vais effacer la chaîne des caractères on imagine que c'est 1000 francs montant 1000 ok donc on a un nom d'utilisateur voilà je veux que le nom d'utilisateur soit un nom vraiment générique. Voilà, parce qu'on va faire un exercice. On va mettre, par exemple, le, le nom. On va mettre un nom ici. OK. Je vais mettre, par exemple, mon nom. OK. Donc, on va dire ça. On a nom d'utilisateur, menu de patates, patates de purée, montant 1000 francs. Et notre exercice, on veut, par exemple, dire, on veut afficher, par exemple, « Kaibi en junior, par exemple, a commandé une purée de patates qui a coûté 1000 francs. » Voilà, là on utilise, on utilise en même temps la chaîne de caractères, mais aussi l'entier. Vous savez que 1000, c'est un entier. On peut aussi utiliser, par exemple, euh, on va dire quoi un, un, On va dire quoi Un float, donc un nombre flottant qui a un nombre décimal. Voilà. Mais là, pour le moment, juste faire des exercices sur, voilà, le, le, la chaîne de caractères, par exemple, et l'entier. Donc, si vous voulez afficher le résultat, par exemple, de, de, de ce que vous voulez lire, par exemple, vous voulez écrire... Voilà, Kaby Junior a acheté euh, une purée de patates à 1000 francs. Qu'est-ce que vous allez faire Soit vous affichez le résultat ou soit vous créez une autre variable ou voilà, vous écrivez tout, tout ce que vous voulez faire et ensuite vous allez présenter, euh, on va dire, pour le résultat dans le print. Alors, ce que je dis, c'est que soit vous faites un print, comme ça, vous dites, vous écrivez Kaby Junior a acheté, donc... Pour écrire Gabriel Junior, vous n'avez plus besoin d'écrire. Vous savez que vous aurez juste le résultat de your parce que your référence le nom, le nom qui est là donc à Junior. C'est aht acheter que vous allez écrire parce que pour écrire une chaîne de caractères, vous ouvrez les guillemets. À acheter. Après donc, à acheter ici vous allez écrire. aht, acheter. Par exemple. acheter. Voilà. Une purée de patates. Mettez le point. Une purée de patates, c'est déjà référencé dans la dans la variable menu. Menu de patates, donc venez simplement là, menu de patates, c'est déjà à l'intérieur. à 1000 francs, vous mettez virgule, A c'est une chaîne de caractère, vous ne pouvez pas écrire A simplement comme ça, non Voilà, vous écrivez chaîne de caractère, vous ouvrez donc A, et vous mettez à la fin 1000. 1000 c'est le montant, donc ici, on va faire ce qu'on appelle, on peut faire une concaténation. Une concaténation c'est le fait de, de mettre, on va dire quoi, d'additionner euh, un entier. Avec une chaîne de caractères. Donc, tu vas mettre plus plus ici pour faire une concaténation. Str. On va mettre string. Pourquoi Parce que ici on a besoin de faire sortir notre résultat comme étant une chaîne de caractères. Or ici, notre variable montant, or euh, cache ce qu'on appelle une variable qui est un entier. Mais nous, on veut une chaîne de caractères. On veut que ce soit bien aligné en chaîne de caractères pour que le résultat, voilà, apparaisse correctement. Si on ne met pas STR, voilà, ça apparaîtrait on aura, on aurait une erreur. Donc, il faut le mettre aussi comme une chaîne de caractère également pour que le résultat apparaît. Donc, vous mettez STR montant, montant ici, voilà, et là, c'est bon. Donc, pour plus d'explications, ceux qui ne, comprennent le, qui ne comprennent pas, mettez un commentaire et voilà, je vous ferai euh, une, une vidéo pour explique, expliquer simplement, voilà, tout ce qui ce qu'il faut faire et comment il faut comprendre cela donc aujourd'hui on ne sera pas long c'est cet exercice là comme j'ai dit vous faites un print print c'est pour afficher le résultat maintenant après vous venez juste pour faire votre print et vous tester vous allez voir ici donc le résultat est là bon c'est vrai que le a est un peu trop on va recommencer si le a est serré c'est parce qu'on n'a pas mis un espace donc on va mettre espace là voilà à acheter tac, tac, ça l espace ici par exemple a montant et puis ici, vous pouvez mettre aussi, j'ai dit à 1000 francs CFA. Vous pouvez mettre maintenant, vous séparez, vous mettez 3 pour dire francs CFA. Voilà. Et puis, vous venez tester. Donc, on aura notre phrase correctement avancée. Ok. Donc, nous continue à acheter, voilà, purée de patates, purée de patates à 1000 à francs CFA. Donc, le A est toujours un peu, peu collé mais bon vous pouvez toujours le séparer vous pouvez toujours le séparer ici voilà je vais mettre soit une virgule vous pouvez mettre une virgule hein une virgule pour le séparer comme ça ok donc a ah. ok donc ici on a aussi également oublié une parce qu'on a dit on veut mettre une tu vois, de patates à acheter donc on peut mettre à acheter et une coller en même temps à acheter une et puis recommencer voilà désolé donc du, du bruit mais j'espère que vous suivez ok là on a une erreur concaténation le plus ok d'accord on va enlever le plus là d'accord on va enlever ce plus et ensuite ok alors ah eh bien vous une purée de patates à 1000 francs c'est pas donc vous voyez que ça s'affiche bien j'ai enlevé le plus soit vous mettez le plus soit vous enlevez le plus le plus important c'est que le str le string apparaissent le string ça signifie chaîne de caractère c'est simplement pour afficher une chaîne de caractère à euh, dans un ensemble de chaînes de caractères lorsqu'on a référencé une valeur entière dans une, dans une variable donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo je ne ferai pas de longue vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo pour une autre autre explication merci à vous